Conseils avant la première utilisation en classe. Alors, discutons maintenant euh, de ce qui va être à faire avant une première utilisation en classe. Donc, tout d'abord, quand vous allez recevoir les robots, euh, si les robots n'ont jamais servi, ça va être important de, de les ouvrir, de les déballer, bien sûr, mais de les ouvrir une première fois et de les brancher avec le fil de charge que je vous ai présenté tout à l'heure, celui-ci. Parce que euh, lors de ce premier branchement, le robot va aller chercher toutes les mises à jour nécessaires pour bien fonctionner. Donc avant même de l'utiliser, quand vous allez l'ouvrir et le brancher, il va vous demander de faire des mises à jour qui durent en moyenne une quinzaine de minutes normalement. Donc pour ce faire, votre robot doit être branché. Ça va être important, bien entendu, si vous voulez que votre robot euh, fonctionne en français, de vous assurer que vos iPads sont configurés en français. Et vous allez devoir télécharger les applications que je vais vous présenter dans une prochaine section. Donc, il y a euh, six applications existantes pour Dash. Euh, Go, Pat, Xilo, qui est une application qui fonctionne avec un accessoire. Donc, celui-là, ce n'est pas nécessaire de le télécharger si vous n'avez pas les, les petits xylophones là, à l'école. Ensuite de ça, il y a Wonder, Blockly, et il y a Swift Playground aussi, mais qui s'adresse vraiment aux plus vieux. Donc, 5e, 6e année. Avant ça, là, euh, euh, je ne vous le conseille pas là, pour les plus petits parce qu'on est vraiment dans la programmation écrite là, et non pas avec des blocs ou des images. Donc, une fois que vous allez avoir fait la mise à jour et la charge de votre robot, euh, vous allez devoir, euh, comme une collègue le disait euh, euh, l'autre jour, vous allez devoir baptiser vos robots. Donc, chaque robot, quand vous allez les activer, va s'appeler Dash. Bien sûr, quand vous vous retrouvez dans une classe avec 14 robots Dash, euh, ça peut devenir compliqué de faire le jumelage du robot avec le iPad pour chaque équipe, s'ils s'appellent tous Dash. Okay? Donc, ce que vous allez faire, c'est euh, les, les nommer, les baptiser. Okay? Moi, je vais vous donner le truc, le truc simple qu'on a utilisé à notre école. C'est qu'en dessous du robot, là, avec un crayon charpie, on leur a tous donné un numéro, comme ceci. Et dans le nom que je leur attitre dans le iPad, ça va être le même, le même chiffre. Alors là, peu importe l'iPad que vous utilisez pour baptiser vos robots, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez tous les baptiser avec votre iPad à vous. Ça va s'enregistrer dans le robot. Alors, pour baptiser votre robot, vous allez utiliser l'option « Go » ou « Blockly ». Pour une première fois, moi, je vous conseille d'y aller avec « Go », ça va être plus simple. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais me brancher euh, avec l'application Go pour vous montrer qu'est-ce que ça va donner euh, pour nommer votre robot. Alors, je vais aller ouvrir mon application Go, qui est ici. Alors, voilà. Et là, je vais ouvrir mon robot Dash que mon iPad va pouvoir détecter. Alors, vous voyez, il est en train de détecter mon Dash. Je peux appuyer pour aller directement. Alors présentement mon Dash est branché avec mon iPad, ok. Euh, S'il ne l'était pas, vous avez simplement à cliquer dessus là, pour qu'il soit branché avec le rond vert. Pendant que j'y suis, j'en profite pour vous montrer comment déconnecter votre Dash. Donc vous appuyez une fois il y a un X et vous appuyez une deuxième fois pour confirmer. Vous avez entendu Dash me dire au revoir? Donc, vous voyez, c'est comme ça que ça devrait être lorsque vous allez ouvrir, après avoir fait la mise à jour. Donc, euh, si vous avez plusieurs robots qui s'ouvrent en même temps, je vais vous donner l'exemple. Tiens, je vais en ouvrir. Je vais ouvrir un deuxième dash, puis je vais ouvrir un dot. Vous allez les voir apparaître également à l'écran. Alors, je vais... Appuyez sur le, le bouton pour réactualiser. Voilà. Alors, pour choisir un robot pour se connecter, tantôt, je vous ai montré le numéro 14 en dessous de mon robot. Alors, moi, je, je vais devoir aller choisir le numéro 14. Mais vous, quand vous allez les avoir pour la première fois, s'ils n'ont pas été baptisés, les nommés, vous allez devoir le faire. Donc, vous allez devoir cliquer pour vous connecter tout d'abord. Puis, un coup, qui va être connecté, vous va vous ramener à l'écran principal comme actuellement. Donc, vous allez devoir aller cliquer en haut à droite pour aller rechercher votre robot dans la connexion. Et là, vous allez voir euh, une touche orange qui apparaît avec des engrenages. Alors, c'est pour personnaliser votre robot avec les paramètres. On appuie dessus. Alors, en haut ici, vous avez l'endroit où vous allez nommer votre robot. Alors, simplement le nommer, appuyez sur le crochet par la suite et euh, l'iPad va transmettre l'information avec votre robot. Par la suite, peu importe avec quel iPad votre robot va être connecté, il va toujours s'appeler de la même façon. Juste en dessous, vous avez le volume de dash, parce que parfois, ça peut être plus fort ou moins fort. Les ronds de couleur, les pastilles, vous permettent de venir choisir le fond de couleur là pour euh, représenter votre dash. Mais c'est aussi euh, les lumières, le coloré, euh, vont s'allumer de la couleur choisie à l'ouverture de dash. En bas ici, à la fin, alors, c'est des petites animations qui vont avoir lieu à l'ouverture de Dash, mais aussi quand ça fait un moment... Alors, vous l'entendez, quand ça fait un moment qu'on n'a pas utilisé Dash, là, il va y avoir une animation. Moi, je vous recommande de le laisser barré, parce qu'il y a certaines animations qui amènent le robot à se déplacer. Et là, ça devient euh, dérangeant quand on fait des défis où Dash doit partir d'un point précis... Et que là, il se met à bouger parce qu'il euh, n'est pas en action. Il va se déplacer, puis ça devient tannant pour les élèves d'avoir à le replacer. De plus, là, ça devient chaotique de toujours entendre les robots parler quand ce n'est pas le moment. Donc, moi, je vous conseille vraiment euh, de les laisser, de laisser cette option-là fermée pour euh, fonctionner plus facilement avec vos élèves. Vous voyez aussi à gauche, là, vous voyez le voyant avec la batterie qui vous indique le niveau de charge de votre robot. Okay, que vous allez pouvoir voir aussi, voilà, quand vous vous connectez et quand vous voyez aussi tous les robots. Là. Si je reprends l'écran, là, j'entends, on entend des robots en arrière-plan qui sont connectés, qui sont ouverts, mais pas connectés. Donc, vous voyez, tous les niveaux de charge de batterie sont là. Donc, voilà euh, ce qui met fin à cette capsule. Avant de quitter, je veux simplement vous rappeler que la démarche pour bâtir les robots qu'on vient de faire... Vous pourriez aussi la faire avec Blockly. Donc, si votre intention à l'école, c'est de travailler uniquement avec Blockly, euh, vous pourriez directement l ouvrir l'application et le faire. Ça va fonctionner de la même façon.